Bonjour, on va étudier le cours de l'anatomie du nerf accessoire. Pour cela, on adoptera le plan suivant. Introduction, origine apparente et réelle, le trajet et les rapports, les branches terminales, les connexions, la fonction de ce nerf et une conclusion. Alors pour introduire, le nerf accessoire est un nerf moteur constitué de deux racines, une racine crâniale et une racine spinale. Comme vous voyez à ce niveau-là, voilà la racine crâniale et voilà la racine spinale. La racine crâniale est destinée à la motricité du pharynx et du larynx et la racine spinale est destinée à la motricité du muscle de mastoïdien et au muscle trapèze. Concernant son origine apparente, la racine crâniale ou la partie vagale, il naît ou émerge du sillon rétro oliver au-dessous du nerf vague par 4 à 5 radicules. La racine spinale, comme vous voyez à ce niveau, il émerge du cordon latéral en avant du sillon postérolatéral, par 5 à ses radicules. Maintenant, on va parler de l'origine réelle. L'origine réelle de la noyau bulvaire il est constitué par la partie inférieure des noyaux ambigus. Six fibres efférentes traversent le bulbe en avant et latéralement, en passant entre le noyau olivaire inférieur et le tractus spinothalamique latéral, pour rejoindre les neurofibres du nerf vague. Pour certains, les neurofibres bulbaires du nerf accessoire naissent du noyau dorsal du nerf vague. Le noyau spinal il est situé dans la partie latérale de la corne ventrale des segments médulaires de C1 à C5. Maintenant, on va parler du trajet intracrânien et intrarachidien. La racine crâniale, comme vous voyez à ce niveau, c'est une racine qui est grêle qui se dirige latéralement vers le foramen jugulaire et est nu à la racine spinale pour former le tronc du nerf accessoire. Concernant la racine spinale, c'est une racine qui est ascendante et il passe entre le ligament dentelé et les racines postérieures des nerfs spinaux puis il croise en arrière l'artère vertébrale et il entre dans le crâne à travers le foramen magnum. Voilà le foramen magnum. Il se dirige latéralement vers le foramen jugulaire avant de s'anastomoser avec la racine craniale. Concernant le trajet... Au niveau du foramen jugulaire, le tronc du nerf accessoire est situé dans la partie moyenne du foramen jugulaire et il est séparé de la bulbe de la veine jugulaire interne par le ligament jugulaire. Pour les branches terminales, le nerf accessoire à sa sortie de foramen jugulaire, il va se diviser dans l'espace latéropharyngien en deux branches. Une branche interne, comme vous voyez à ce niveau, et une branche externe. Pour les branches terminales, la branche interne c'est une branche qui est courte et s'incorpore à l'extrémité supérieure du ganglion inférieur du nerf vague. Elle est constituée de neurofibres qui cheminent dans le nerf vague et s'en détachent ensuite pour former le nerf récurrent inférieur, destiné au muscle du larynx. Pour la branche externe, c'est une branche qui est volumineuse et qui est formée de nombreux fibres de la racine spinale. Pour son trajet, elle descend dans l'espace rétrostylien obliquement et latéralement. Elle passe en arrière de la veine jugulaire interne. La carotide interne et le nerf vague sont médiaux, comme vous voyez à ce niveau-là. On a aussi le nerf glossopharyngien qui est un rapport antérieur. Voilà. Le nerf hypoglose, comme vous voyez à ce niveau-là, et le tronc sympathique cervical, ils sont médiaux ou postérieurs. Pour les branches terminales ils sont destinés au muscle sternocleidomastomidien et au muscle trapèze. Pour les connexions, la branche externe du nerf accessoire va s'anastomoser avant d'aborder le muscle sternoclédomastoïdien avec la racine postérieure de ces deux. Et avant d'aborder le muscle trapèze, avec C3 ou C4. Pour la branche interne, il va s'anastomoser avec le ganglion inférieur du nerf vague, comme vous voyez à ce niveau-là. Pour le rôle du noyau bulbaire, il est confondé avec celle du nerf vague au niveau du pharynx et du larynx. Alors toute atteinte va se manifester par des troubles de déglutition et de phonation. Le noyau spinal est joue en rôle dans la rotation de la tête. Alors toute atteinte va se manifester par une paralysie du muscle sternocleidomastoïdien et du muscle trapèze. Il faut noter que la paralysie du muscle mastoïdien va se caractériser par l'absence de la CI de ce muscle du côté paralysé et de l'impossibilité de tourner la tête du côté sain. La paralysie du trapèze entraîne un abaissement du moignon de l'épaule et un écartement du bord spinal de la scapula et une projection de la clavicule en avant. Alors, pour conclure, le nerf accessoire ou anciennement le nerf spinal et le onzième nerf crânien, il naît du tronc cérébral et remonte dans la cavité crânienne par le foramen magnum et ressort par le foramen jugulaire. Il énerve le muscle mastoïdien et le faisceau supérieur du muscle trapèze avec les muscles du larynx. Son atteinte peut provoquer des troubles de déglutition et de phonation ou une paralysie du muscle sternocleidomastobidien et trapèze.